Alors bonjour à tous, c'est Guillaume Marceau pour une nouvelle vidéo du SNFSU Guadeloupe. Guadeloupe. Alors, on se évidemment que vous avez passé de très bonnes vacances de février, que vous êtes en pleine forme, et durant ces vacances, il y a eu un changement majeur pour l'Académie, puisque euh, notre recteur, euh, Camille Gallap, a été euh, remplacé le 14 février par Mostafa Fourard, euh, qui a été anciennement recteur de l'Académie de la Réunion de 2009 à 2013, et ce changement de recteur n'a pas été le seul, puisque c'est une véritable vague de recteurs qu'a opéré le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, puisque 14 recteurs ont été déplacés et 5 ont été démis de leur fonction, dont Camille Galap, qui doit payer son passé politique de gauche et d'opposant à Édouard Philippe, le Premier ministre, lors des municipales de la mairie du Havre. Alors, Mostafa Fourard qui arrive, il a été recteur sous la droite. Et donc, comme il a été nommé par le président Macron euh, en accord avec Jean-Michel Blanquer, c'est qu'il est devenu euh, Macron compatible. Alors très vite, euh, ce recteur nous a reçus, puisque dès le mardi 20 février, nous a, la FSU a été reçue euh, par Monsieur le recteur. Donc nous avons développé bien évidemment notre projet euh, de la FSU, de réussite de tous les élèves. Et puis nous avons rappelé les trois priorités immédiates, c'est-à-dire pour le premier degré, la création d'une liste complémentaire. Pour le second degré, euh, l'assurance du maintien dans l'académie de tous les lauréats de concours en raison des besoins importants en enseignant et du nombre gigantesque de contractuels que le rectorat recrute. Et puis le troisième point, bien évidemment, c'est la situation à Saint-Martin où nous avons demandé très vite que soient prises des mesures pour que Saint-Martin puisse retrouver la normale, que Saint-Martin ne soit pas abandonné comme elle l'est aujourd'hui, avec des conditions d'enseignement catastrophiques, du co-enseignement imposé, des doubles vacations dans le premier degré, des conditions de vie absolument déplorables. Il y a urgence à ce que l'État et la collectivité de Saint-Martin prennent leurs responsabilités et mettent en place un véritable plan d'urgence. Alors le recteur, qui est un très grand communicant, nous a écoutés euh, très sagement. Mais dès le lendemain matin, dans France Antille, il a développé son véritable projet à lui, euh, sa lettre de mission, en quelque sorte, et il a expliqué que ses deux priorités, c'était d'une part euh, dédoubler les CP et les CE1, mais en éducation prioritaire seulement, et on sait que l'éducation prioritaire, c'est une véritable peau de chagrin dans l'académie de Guadeloupe, et puis ensuite, développer des classes prépa euh, dans le supérieur. Euh, au milieu, pour les collèges et pour les lycées, absolument rien. Alors nous au SNES FSU, on dit clairement qu'on est d'accord pour la création de classes préparatoires mais de la création de classes préparatoires qui doivent être faites avec des moyens supplémentaires. Or on sait très bien qu'on est dans un budget contraint euh, dans le cadre de l'académie de Guadeloupe et même en baisse jusqu'à 44 suppressions de postes euh, qui sont prévues pour la rentrée prochaine. Donc ça veut dire que si le recteur crée des classes préparatoires, ben, ça veut dire qu'il va encore supprimer des moyens dans le second degré pour les collèges et les lycées. Et donc la politique de tri social et de mixité des élites, se poursuit, on est dans la droite ligne euh, du recteur euh, Martins, euh, du recteur Galap, où on va faire de l'affichage euh, très simplement pour un petit nombre d'élèves, euh, où on va montrer qu'ils réussissent, et puis on va abandonner euh, l'ensemble de la jeunesse guadeloupéenne, euh, les classes populaires euh, qui sont véritablement abandonnées. Mais c'est dans la droite ligne de la politique de Macron euh, où on réserve euh, des moyens gigantesques pour les plus riches avec la suppression de l'impôt sur la fortune et où on supprime euh, des moyens euh, aux plus jeunes et aux plus en difficulté avec les APL. Là, ce que propose le recteur Fourard, c'est exactement la même chose. On va supprimer des moyens à tout le monde, aux classes populaires, et puis pour une toute petite minorité, on va réserver beaucoup de moyens dans le cadre de classes préparatoires. Donc cette politique-là, nous à la FSU, on n'en veut pas, euh, on demande à ce que tout soit fait pour aider tous les élèves et donc si on est favorable bien évidemment à dédoubler euh, les classes de CP et de CE1, il ne faut pas s'arrêter là, parce que sinon c'est complètement inutile, c'est une politique de saupoudrage qui ne servira strictement à rien et les 1000 élèves qui disparaissent du système scolaire tous les ans sans aucun diplôme et qui vont alimenter malheureusement euh, les difficultés sociales qui existent déjà dans notre académie, eh bien, vont se maintenir et le recteur, qui est un grand communicant, qui est très présent sur Twitter, sur les réseaux sociaux, eh bien, va faire de l'affichage mais ne va pas aider véritablement euh, la jeunesse guadeloupéenne. Donc nous, nous maintenons euh, au SNES FSU et à la FSU qu'il faut avoir un véritable projet ambitieux, un véritable plan d'urgence pour l'académie de Guadeloupe, avec des moyens supplémentaires et le classement de toute l'académie en éducation prioritaire. Alors cette vidéo est maintenant terminée. Donc si elle vous a plu, eh bien, on vous propose de l'aimer, de la partager sur les réseaux sociaux. Et puis comme nous ne vivons que de cela, eh bien, de vous syndiquer au SNES FSU en cliquant sur les liens qui sont en dessous. A bientôt